Alors, le fameux premier message, les fameux premiers échanges, ça c'est le moment de la communication, je crois, qui fait le plus peur. Dites-moi si, si c'est le cas, mettez-moi un cœur, si c'est vraiment le moment un peu fatidique, vous vous dites, oh là là, j'ai peur de, de faire une grosse bêtise et de, et de bousiller mes chances. Alors déjà, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'un profil nous plaît, on, on le like, et puis après on se retrouve parfois sans savoir quoi faire, quoi dire, on se retrouve un peu à même pas savoir si on doit euh, euh communiquer en premier avec la personne, on perd un peu nos moyens. Donc là, vraiment, je vais essayer de vous donner des conseils. Je ne vais pas vous faire une formule toute cuite. Euh, c'est pas le but, en fait, parce que c'est ce que je vous dis depuis le début du live sur l'authenticité. En revanche, je vais vraiment essayer de vous faire comprendre et de vous donner les clés pour que les premiers messages et les premiers échanges euh, soient les plus, euh, non pas productifs, j'aime pas trop ce mot là, mais soient les plus riches, euh, les plus intéressants possibles et surtout vous amènent le plus loin possible vers la rencontre amoureuse. Sondage, le petit plus. Je vous encourage à répondre maintenant. Envoyez-vous toujours le même message d'accroche. Pareil, j'ai une réponse honnête sur ce sujet-là. Alors, lors du chapitre 1, on a vraiment balayé les grands principes et les, les grands écueils euh, euh, liés à la communication. Là, l'idée, ça va être de compléter ce que je vous ai dit. Donc, évidemment, tout ce que je vous ai dit précédemment, ça vaut pour euh, le premier message et pour les premiers échanges. Et du coup, ce que je vais vous partager, c'est vraiment les questions qu'on me pose le plus souvent, des choses qui reviennent, etc., qui, qui font partie des, des interrogations, des peurs parfois que, que mes coachés peuvent avoir. On me demande très souvent s'il y a une règle à, par rapport à qui doit envoyer le premier message sous-entendu, l'homme ou la femme. Alors et c'est vrai que j'ai constaté que parfois, personne n'ose. C'est-à-dire que l'une un, attend que l'autre euh, envoie le premier message, l'autre attend que l'un envoie le premier message, et on se retrouve dans une situation, ça arrive, hein. euh, on se retrouve dans une situation où finalement, chacun pense que l'autre n'est pas intéressé et on passe à côté potentiellement d'une rencontre et d'une jolie histoire. Donc, ma réponse, c'est en fait, il n'y a pas de règle. On fait comme on le sent. On suit son élan et son envie d'échanger avec l'autre. Pour autant, donc, je préfère vous dire qu'il n'y a pas de règle parce qu'effectivement, ça serait euh, complètement euh, de l'ordre de la fermeture de ma part de vous dire c'est un tel ou c'est une telle qui doit écrire en premier. Pour autant, je voulais aussi vous transmettre une réalité et que je vois beaucoup, beaucoup euh, à travers mes échanges avec, euh, avec mes coachés, c'est que j'ai constaté que la plupart du temps, les femmes s'attendent à ce que les hommes les contactent. Donc, il faut juste quand même avoir ça en tête. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, je ne juge pas du tout l'affaire, mais en tout cas, c'est souvent ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous, messieurs, vous attendez que euh, les femmes vous envoient un message, peut-être que vous allez attendre parce que, en tout cas dans la majorité, ce n'est pas la totalité des femmes. Il y a des femmes qui veulent prendre les choses en main, euh, envoyer des messages, etc. Mais le plus souvent, on reste quand même sur ce schéma-là de l'homme qui envoie le message et de la femme qui y répond. Donc, je vous dis ça pour que vous ne soyez pas dans une attente qui vous ferait passer à côté de, de quelque chose. Ceci étant dit, moi je vous conseille effectivement de ne pas trop vous poser de questions, d'être dans une forme de spontanéité, vous sentez que c'est le moment, vous sentez que vous avez envie, envoyez-le votre message, okay que vous soyez un homme euh, ou une femme. Donc, pour ne pas que vous soyez bloqué euh, justement par « oui d'accord, euh, j'ai très envie d'envoyer le premier message mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi dire », Dites-vous déjà que vous n'êtes pas plus nul que la personne qui est en face de vous potentiellement, ok Tout le monde est un petit peu gêné euh, à ce moment-là, donc c'est ok d'être un petit peu gêné. Et justement, ça amène à la deuxième grande question que souvent on se pose, c'est comment savoir quoi dire quand on ne se connaît pas Qu'est-ce qu'il faut que je dise C'est quoi la meilleure approche pour, pour contacter quelqu'un pour qui j'ai un coup de cœur Donc, déjà, j'aimerais qu'on enlève le « il faut » le « il faut que je dise »,« il faut que je ne dise pas », etc. Le « il faut », déjà, vous êtes déjà dans une posture, vous êtes en train de vous mettre une pression de dingue. Et cette posture de pression que vous avez, elle va se ressentir, encore une fois, d'une manière ou d'une autre, dans, dans ce que vous allez euh, euh, faire ressortir de, de vous, euh, et c'est jamais bon. Okay Donc, il n'y a pas de « il faut ». Moi, je vais vous conseiller quelque chose qui est une approche qui est personnalisée et unique d'une part, légère dans la forme, sympa dans le fond, en montrant qu'on s'intéresse vraiment à telle personne en particulier. Donc, à cette personne dont vous avez vu le profil, dont vous avez vu la photo, etc. Donc, mon conseil, déjà, à retenir, c'est que dans le premier message, pour moi, on parle de l'autre plutôt que de parler de soi. C'est tout l'inverse de ce que je vous disais dans le live coaching précédent sur le profil et la photo. Sur le profil, je vous conseille de parler de vous et pas de la personne que vous recherchez. Sur le premier message, je vous conseille de parler de l'autre. Euh, premier message, on fait court, on fait sympa et on prend un élément dans le profil ou dans les photos de l'autre Alors, soit qui nous a frappé, soit qui nous a plu soit qui nous a euh, interloqué ou qui nous a intrigué euh, soit qui nous a fait penser à quelque chose, à un souvenir de nous peu importe, mais prenez un élément qui a vraiment, réellement provoqué quelque chose chez vous c'est-à-dire reposez-vous la question, pourquoi diable ai-je envie de parler à cette personne cest bien qu'il y a quelque chose qui vous a frappé Ok. Donc, utilisez ça pour justement euh, faire cette première approche vis-à-vis -vis de l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez justement de manière assez courte, en hein, fait, pas tout un, tout un pavé, de manière assez courte et efficace euh, et sympathique, euh, lui dire justement ce qui vous a intrigué, ce qui vous a plu, ce qui vous a je ne sais quoi, quelle émotion euh, ça a suscité euh, en vous, et poser une question qui est en lien avec ça. Euh, ce qu'il y a d'intéressant dans cette... Alors déjà, Êtes-vous d'accord avec ça Est-ce que ça vous parle Envoyez-moi un like, un petit cœur si ça vous parle. Euh, ce qu'il y a d'intéressant dans cette approche, c'est que ça oriente dès le départ vers une certaine discussion, et une discussion qui va être beaucoup plus intéressante, évidemment, qui va être à un tout haut niveau où on va commencer à créer du lien euh, plutôt que euh, des accroches euh, plus banales et plus passe-partout qui vous emmèneront à quelque chose de plus plan-plan derrière. Okay? Donc, et le plan-plan, c'est pas très propice au papillon dans le ventre. Okay? Donc avec cette approche, on donne la couleur. Déjà, déjà, on se différencie et on donne la couleur tout de suite d'un échange qui va être un peu plus en profondeur, qui va être plus intéressant que... Euh, euh, que les éternels euh, écueils, dont je vais vous parler juste après, euh, par rapport à, à, à ce qu'on voit dans les accroches habituelles. Okay Donc, une fois ce premier euh, message lancé et euh, répondu, évidemment, l'idée, ça va être de vous laisser en fait euh, guider par à quoi mène ce premier échange et cette première euh, approche. Et potentiellement, ça va vous emmener vers ce qui vous anime ou ce qui anime la personne en face de vous. Ça va vous emmener vers ce qui vous tient à cœur, sur de l'humour, pourquoi pas. En tout cas, ça va être beaucoup plus propice à un échange beaucoup plus palpitant. Okay Donc, ce premier message, c'est indispensable qu'il soit personnalisé. Euh, ce qui changera effectivement de la plupart des messages que euh, vous ou les autres reçoivent habituellement. Et puis, c'est assez chouette de partager des choses comme ça, c'est-à-dire que finalement... On partage sur des choses qui sont moins habituelles que ce qu'on a l'habitude de partager. Et dites-le, en fait. Dites-le que ça vous fait plaisir, que vous êtes ravis euh, d'échanger là-dessus. Exprimez euh, euh, les choses aussi euh, dès le départ. Ok. Autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a des sujets tabous ou à éviter dans les premiers messages et dans les premiers échanges Alors, pour moi, à partir du moment où on est sincère, à partir du moment où on est sur une vraie démarche d'ouverture et de partage, il n'y a pas grand-chose de tabou, de tabou. Pour autant, <rire> il y a une manière d'aborder les choses et il y a un temps pour aborder les choses. Ça veut dire quoi ça, ça veut dire que je vous déconseille quand même, en plus il n'y a plus glamour comme, comme message, euh, en première question de, de, de dire alors euh, t'es pro ou anti-vax par exemple. Ça c'est pas c'est pas forcément sur tous ces sujets là, c'est pas forcément comme ça évidemment qu'on va aborder. D'autant que je ne vois pas trop ce que ça vient faire, là, à ce moment-là. Pareil pour le sujet des sujets plus intimes. Euh, pour moi, il n'y a, a pas de tabou. On peut, on peut les aborder dans la découverte de, de l'autre, mais ce n'est clairement pas le sujet qu'on va aborder dans le ou les premiers messages. Là, ça, ça fait peur à n'importe qui. OK Ceci étant dit, maintenant, j'aimerais bien pouvoir vous, vous partager finalement les, les doux et les dons, c'est-à-dire ce que je vous conseille ou ce que je vous déconseille de faire très concrètement pour le premier ou les premiers messages, encore une fois, qui se cumulent avec tout ce que je viens de vous dire euh, jusqu'à présent. Donc, les choses à éviter absolument et plutôt les choses à instaurer euh, en remplacement de ces choses à éviter. Du coup, c'est quoi Première chose, le message qui n'en est pas un et qui montre que vous faites zéro effort. Le sempiternel, éternel, bonjour. Le sempiternel, éternel, salut. Et le nez non moins pitermel, ça va. Je sais que vous avez l'habitude de faire ça. Ok, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est du zéro effort et surtout, à quel type de discussion vous pensez que ça va amener À pas grand-chose de très intéressant et surtout, pourquoi est-ce qu'on vous répondrait Alors que c'est ce que tout le monde envoie, à tort, je tiens à préciser. Ok, ça donne pas envie de répondre. Donc, Vraiment, si vous voulez me faire plaisir, envoyez-moi un cœur si vous voulez me faire plaisir. Si vous voulez me faire plaisir, arrêtez avec le salut ou avec le « ça Encore pire, si le « ça est écrit « S.A. », il en va de même pour le zéro effort avec un message juste avec des euh, émoticônes. Ça arrive parfois. Alors, encore pire si c'est de l'émoticône de « lover ». En gros, la rose. Non, non, non. On fait un minimum d'efforts et on montre son engagement et on ne fait pas ce type de, de message. Deuxième écueil, chose vraiment à éviter, euh, c'est le même message pour tout le monde. Alors, surtout si on se trompe de prénom, et ça arrive, <rire> j'ai déjà vu des histoires comme ça où ça arrivait. donc par pitié, euh, ne le faites pas parce que ça se sent, en fait. Même si la personne n'en a pas la preuve, les messages tout faits, etc. Peut-être que vous avez chiadé, d'ailleurs, hein, peut-être que vous l'avez travaillé, votre message tout fait. Mais très sincèrement, ça se sent, et là, pareil, ça ne donne pas envie de répondre, franchement. Euh, c'est un peu... Euh, <rire> Bon, je vais vous dire ce qui m'est traversé par la tête, c'est un peu foutage de gueule. Voilà, pardon pour le, pour, pour le vocabulaire. Euh, alors, dans le chat, il y a Stéphane qui dit « Comment trouver une bonne approche par rapport à une personne qu'on n'a pas en face et dont on ne sait quasiment rien ?» C'est trop galère. Bah justement, euh, Stéphane, je ne sais pas si tu as écrit ça avant ou après, mon bon conseil. Euh, en fait, tu as suffisamment de choses normalement par rapport au profil et par rapport à la photo, donc tu n'as pas rien du tout, tu as quelque chose et appuie-toi sur ce quelque chose et sur la raison pour laquelle tu as été touché ou il y a quelque chose qui t'a plu ou euh, intrigué ou surpris par rapport à la personne. Donc je comprends que ce n'est pas facile, mais vraiment, recentrez-vous sur ce que vous ressentez et à partir de là, vous saurez quoi dire. Autre écueil, le message qui amène des réponses plan-plan sur lesquelles on va avoir du mal à rebondir comme par exemple « Comment se passe ton week-end ». Alors, c est, c est, il n'est pas, pas vraiment mauvais ce message. Par contre, si, si c'est le premier message qu'on envoie, on peut poser la question un peu plus tard dans les échanges. Mais si c'est le premier message qu'on envoie, déjà, encore une fois, c'est un peu euh, déjà vu. Donc, pourquoi répondre particulièrement à ce message euh, Moi, je ne vois pas trop. Et surtout, en fait… On ne connaît pas la personne, est-ce qu'on a vraiment envie de lui raconter son week-end Est-ce qu'on a vraiment quelque chose de très intéressant à dire C'est toujours un peu gênant en fait ce type de message, donc moi je ne vous conseille pas. Autre écueil, alors ça très très courant aussi, l'interrogatoire de police <rire> ou l'entretien d'embauche. Là je parle du premier message et des messages suivants, c'est-à-dire que parfois ça, ça mitraille, euh, déjà, on évite de poser plusieurs questions à la fois, c'est-à-dire qu'on laisse l'opportunité à notre interlocuteur ou interlocutrice de répondre. On commence pas à bombarder. Euh, c'est très très oppressant, c'est presque, presque agressif, en fait, de, de recevoir beaucoup de, de questions à, à la fois. Et surtout, ne nous trompons pas d'objectif. L'objectif, euh, c'est de partager, de ressentir, de découvrir petit à petit. Euh, L'objectif, ce n'est pas d'avoir fait une liste de tout ce qu'on doit cocher comme case pour être rassuré. Parce que là, on n'est pas dans la bonne énergie. On est dans l'énergie, oh là, là, il faut que je vérifie ça, ça, ça, ça, ça, pour voir si ça va le faire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit quelque chose. Ce n'est pas ça, la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse, c'est principalement le ressenti dans les échanges. Et finalement, la question de « Tu fais quoi dans la vie Tu vas où C'est quoi tes hobbies » Est-ce que c'est vraiment l'essentiel de l'essentiel pour vous en amour Posez-vous cette question avant de poser ces questions-là. Et du coup... Moi je conseille presque de, de, de, de faire un mode, à, enfin à l'envers, que vous allez peut-être trouver à l'envers, euh, qui est finalement plus de profondeur avant des informations et des échanges qui sont, euh, euh, qui sont plus terre à terre parce que c'est pas là-dessus que vous allez avoir le cœur qui vibre, c'est sûr et certain. Autre chose, Parler à outrance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire Je sais qu'on a tendance et qu'on a envie de faire ça, mais est-ce que vous, potentiellement, vous êtes prêt à faire différemment Envoyez-moi un cœur si c'est le cas. Parler à outrance, j'ai bien dit à outrance, hein, de son ex, faire des comparaisons, etc. Pour moi, ça peut faire partie de la découverte, c'est-à-dire qu'on on peut tout à fait poser des questions sur la vie de la précédente de la personne, ça permet de la découvrir aussi. On peut parler de sa vie précédente, ça permet de parler de soi, de, de montrer où on en est dans sa vie amoureuse. En revanche, il y a quand même un curseur, c'est-à-dire que si on est obsessionnel par rapport à ça, soit dans les questions qu'on pose, soit dans les réponses que l'on formule, là, il y a un souci et ça, c'est vraiment évidemment un grand répulsif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé à ce niveau-là. Enfin, Vouloir aller trop vite et brûler les étapes dès les premiers échanges. Alors, j'en dis pas plus, et en particulier en voulant rencontrer alors qu'on s'est à peine dit bonjour. Euh, là, j'en dis pas plus parce que, sans totalement spoiler ce qui va se passer au prochain live coaching, euh, en tout cas, effectivement, ce sujet-là sera abordé en long, en large et en travers la prochaine fois. Alors, euh, du coup, est-ce qu'on a les résultats de notre... Sondage. Ah, très bonne nouvelle. Je suis ravie des résultats du sondage. 90 d'entre vous disent que, euh, enfin, vous dites que vous n'utilisez pas le même message d'accroche. Bravo à vous. Donc, en fait, je, je me suis beaucoup adressée aux 10, euh, aux 10 qui restent sur la petite partie que j'ai faite sur, euh, sur le message d'accroche euh, différent d'une personne à l'autre. Vous êtes. Il y a encore 10 Donc, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à 100 à la fin de ce live. On va prendre quelques questions maintenant euh, du chat euh, et on va commencer avec Philippe qui nous dit « Sur une centaine de profils, je n'ai reçu que six ou sept réponses. Pourtant, mes messages sont respectueux. J'aimerais comprendre pourquoi. » Ah Alors, cher Philippe, moi j'ai envie de te poser une question avant de, avant de répondre à ta question. As-tu réellement... Envie, profondément envie, il y a vraiment quelque chose qui t'appelle chez cette centaine de femmes. Quelle est ta démarche Dans quelle énergie tu te situes en fait euh, Est-ce qu'il y a autant de femmes que ça qui te plaisent ou est-ce que tu es en train de lancer une canne à pêche en espérant qu'il y a un poisson qui morde Auquel cas, si c'est ça l'énergie dans laquelle tu es, évidemment que ce n'est pas très attractif et ça se ressent. Il y a quelque chose, à mon avis, qui, qui doit émaner euh, euh, à ce niveau-là. Donc, moi, je t'encourage euh, plutôt à, déjà, suivre tous les conseils que je viens de donner et les suivants euh, dans tes prochains messages. Et, et je ne doute pas que tu sois respectueux, mais le respect, c'est indispensable, mais ça ne fait pas tout. Euh, mais je t'encourage surtout à toi être dans une posture où tu choisis vraiment les personnes à qui tu envoies des messages. Pas tous azimuts. Le tous azimuts, en, en amour, on ne récolte pas. Ensuite, euh, question de Roland. Doit-on contacter les profils sans descriptif et avec peu, avec peu de critères remplis Ah, merci Roland parce que ça me permet d'aborder un sujet très important. On est là pour rencontrer l'amour et je vous l'ai dit, rencontrer l'amour, ça implique de l'investissement et de l'engagement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Je veux un cœur si vous êtes là pour vous investir et vous engager. À mon sens, et je vais être très très claire dans ma réponse. Et potentiellement, parmi vous, ça vous concerne. Si on n'est pas prêt à prendre un peu de temps pour remplir son profil, pour poster des photos, et, et, et vous avez toutes les clés pour savoir le faire dans le, le replay du live précédent, euh, c'est qu'on n'est pas prêt à rencontrer l'amour. Donc Roland, ma, ma, question, euh, ma, ma, ma question pour toi, c'est est-ce que tu es vraiment prêt à contacter du coup quelqu'un qui n'est pas prêt à rencontrer l'amour c'est ça la question. Pour moi, pas de profil, pas de photo, c'est qu'on n'est pas prêt à rencontrer l'amour. S'ouvrir, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui est a de plus important. Ça implique de montrer un peu de soi, que ça soit en photo ou que ce soit dans le profil. Donc, moi je vous conseille de ne plus écrire aux personnes qui n'ont pas un profil et une photo. Euh, je crois que vous avez tous à y gagner et que ça, ça vous amènera encore plus de profils qualitatifs. Est-ce que vous êtes d'accord Likez si vous êtes d'accord avec ça. Question de Beauvais. Comment susciter l'intérêt grâce au fond plus qu'à la forme Ah Alors, intéressant déjà que tu opposes fond et forme parce que pour moi, les deux sont indispensables dans la communication. Les deux font partie de la bonne communication. Donc, le fond sans la forme, ça peut rebuter. Et la forme sans le fond, c'est creux. Donc, on voit bien que, en fait, pour susciter l'intérêt, comme tu dis, il faut vraiment avoir, avoir les deux. Euh, pour répondre le plus concrètement à ta question du coup sur le, sur le fond, bah, tu vas pouvoir utiliser mes, mes conseils précédents, c'est-à-dire partage des choses et pose des questions à un niveau de profondeur euh, euh, un peu plus important, c'est-à-dire sur ce qu'on a envie de vivre dans la vie par exemple, euh, ou en amour, peu importe, sur des souvenirs, sur des choses qui te touchent ou qui touchent la personne que tu as en face de toi. Et là, automatiquement, on va atteindre un niveau qui est plus émotionnel et ça va susciter évidemment plus d'intérêt et ça va faire palpiter un peu plus. Alors, apparemment, on a donc une question vidéo euh, et c'est super. Alors, je vous encourage, hein, vous n'avez peut-être pas vu ça. Euh, euh, la possibilité de, de faire des questions vidéo sur le prochain live coaching qui aura lieu au mois de décembre. Envoyez-nous un maximum de questions en vidéo. Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment sympa et bravo à toi, Cédric, d'avoir fait la démarche. Et je vous laisse tout de suite la découvrir. On va découvrir ensemble. Comment être autre chose qu'une vignette dans un trombinoscope infini Cédric pour cette question vidéo et moi j'adore. J'adore ta question, euh, j'adore l'énergie dans laquelle tu es quand, quand tu la poses et j'ai envie de te répondre bah, en étant et en faisant exactement ce que tu viens de faire dans cette vidéo. C'est-à-dire en osant déjà, en osant être toi dans ta singularité, en étant euh, spontané, en étant audacieux, euh, en amenant un sujet de fond avec un, un ton et une pointe, euh, pointe d'humour. Personnellement, moi j'adore et c'est vraiment tous ces éléments-là qui font que tu, euh, bah, tu, tu ne seras pas qu'une vignette dans, dans un trombinoscope euh, infini comme tu dis. Donc, c'est vraiment important, moi je pense, que tu prennes conscience, que, euh, que tu prennes conscience... Ah, je crois que j'ai perdu mon micro. <rire> Excusez-moi, les a du direct et je ne sais pas où il est passé. Est-ce que quelqu'un peut bien m'aider Ça vous laisse le temps de liker pour encourager les aléas du direct. <rire> je fais trop de gestes. Alors, est-ce qu'on m'a entendu sur les dernières choses que je disais ou j'ai besoin de répéter Oui, c'est bon. Bon, je peux peut-être continuer, Cela dit, c'est un peu particulier comme ambiance, mais euh, pourquoi pas, il euh, ne faut pas trop que je, je bouge. Donc voilà, euh, Cédric, c'est vraiment important, ça tient bien là, ouais. Euh, ouais. c'est vraiment important que tu prennes conscience que là, tu tiens absolument le bon bout et que du coup, ça c'est des ingrédients, tout ce que je viens de te dire, c'est vraiment des ingrédients euh, que l'on va retrouver et je t'encourage à faire en sorte de les retrouver dans ton profil, dans tes photos, dans tes prises d'initiative, dans ta créativité, dans ton approche, dans tes partages, etc. Tu tiens absolument le bon bout, Cédric. Et ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on récapitule ce chapitre 2. Alors, la première chose à retenir, c'est effectivement écrire un message personnalisé. C'est un, un, un signe d'intérêt, d'engagement et un message personnalisé sous la forme dont je vous ai parlé, euh, que je vous ai présenté tout à l'heure, donc vraiment à quelque chose qui vous a touché, intrigué, etc. La deuxième chose, c'est que l'objectif des premiers échanges, ce n'est pas d'organiser une rencontre, c'est de savoir si le feeling passe des deux côtés. La troisième chose, c'est que, arrêtons de confondre rencontre amoureuse et entretien d'embauche. Et je vous propose maintenant qu'on passe au chapitre 3, comment créer un lien grâce à une communication fluide et authentique.